Bonjour à tous. Quelle que soit son origine, tout le monde fait un jour l'expérience de la perte d'un proche. Les réactions face à cette perte sont non seulement différentes d'une personne à l'autre, mais également selon leur culture ou religion. Alors que les rites funéraires les plus classiques sont l'enterrement et l'incinération, il existe des régions du monde où la mort a une signification particulière. Partons le temps d'un épisode à la découverte de populations étonnantes et très éloignées de nos coutumes. Alors qu'ils vivent dans un paysage glacial et enneigé, les Inuits ne peuvent pas traiter leurs défunts de la même façon. Lorsqu'un décès survient, ils doivent purifier les lieux car chez eux un esprit ne meurt jamais. Entourés de peaux de phoque, des objets sont placés autour de lui pour l'accompagner car ils lui seront utiles. Les Inuits ne meurent non seulement de vieillesse ou de maladie mais pratiquent aussi le suicide institutionnel partant s'isoler sur la banquise afin de se laisser mourir dès qu'ils ne sont plus en capacité d'effectuer leurs tâches quotidienne. Après le décès d'une personne au Tibet, une cérémonie bien particulière est réalisée. À cause de l'environnement montagneux, il est très difficile d'organiser un enterrement traditionnel. Aussi, pour des raisons pratiques et religieuses, des moines effectuent des prières, puis découpent la peau en morceaux, afin de la séparer du squelette. Puis exposent le corps à l'extérieur, afin que les vautours puissent se nourrir de la chair. Pour eux, ce dernier repas est une façon d'honorer le cycle de la vie. Deux rituels sont importants à Madagascar. Le premier consiste à faire passer le défunt du monde des vivants à celui des morts, à travers de gigantesques tombeaux. Ressemblant à des petites maisons, ils disposent même d'un toit et d'une porte. Le deuxième se déroule en hiver, le Diana. Ils sortent le mort du tombeau afin de lui mettre de nouveaux draps. Ils l'invitent aussi à boire un verre et fumer une cigarette. Pour la société, c'est un signe futur de bonne santé et de fertilité. Les Toraja sont un groupe ethnique indigène habitant les régions montagneuses d'Indonésie. Chez eux, le temps que la personne décédée n'est pas enterrée, elle est considérée comme malade. L'inhumation ne se déroule pas dans les terres fermes, mais sur les parois des falaises. Des balcons sont constitués et ornés de poupées à l'effigie du défunt. Chaque famille bénéficie d'un tombeau commun. Et vous, connaissez-vous d'autres traditions autour de la mort